Salut salut, ici c'est Rex Potam, et ben, on va reprendre un nouvel épisode toujours de Compotam sur notre concerto pour piano numéro 1, le deuxième mouvement. Euh, tout d'abord, euh, si tu souhaites t'abonner euh, et activer la cloche, tu es le bienvenu. N'hésite pas également à mettre un petit pouce bleu et à commenter la vidéo si tu as des choses à, à me dire. Je suis tout oui, comme d'habitude. Hein euh, voilà alors aujourd'hui on arrive un petit peu au terme euh, de la partie composition pure du deuxième mouvement euh, la dernière fois on s'était quitté sur la construction du deuxième thème euh, ce que j'ai fait depuis ce temps là c'est que le deuxième thème je l'ai achevé c'est à dire euh, le deuxième thème du trio je l'ai je l'ai complété avec une reprise et en fait tu verras avec deux reprises ça permet de sortir un petit peu du schéma ordinaire et le thème s'y prêtait plutôt bien. Euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire une écoute un petit peu attentive et surtout euh, travailler sur les transitions entre les différentes parties, entre les morceaux qui font un petit peu ce citonnage. Parce qu'il y a des moments où effectivement, on a posé les phrases les unes derrière les autres et ça manque un petit peu d'ensemble. Ça, c'est la première chose que je veux faire. Et la deuxième, si on, aura, si on a le temps, c'est également travailler sur les nuances euh, globales du morceau. Euh, ça, j'y ai pas plus réfléchi, mais on va voir si, euh, si le temps nous le permet. Euh, voilà un petit peu pour le sommaire. Et bien, du coup, euh, on va commencer par écouter un tout petit peu. Alors, j'ai pris quelques notes déjà euh, de, de ce que je voulais faire. Euh, bah donc, allons-y. l'introduction, hein, comme toujours, hein, euh, comme je le dis depuis euh, quasiment le premier épisode euh, sur le deuxième mouvement, euh, l'introduction n'a pas changé et je pense qu'elle ne changera pas. Elle est bien comme elle est. Donc effectivement, une pause entre l'introduction et le Premier thème, c'est logique. On commence doucement. Voilà. Là, c'est le bout de la phrase. Or, comme souvent dans ces structures-là, c'est des phrases doubles. C'est-à-dire que tu as une première phrase et une deuxième phrase, qui est donc ce qu'on appelle l'antécédent et, et le conséquent. Ce sont deux phrases qui s'enchaînent. Euh, là, elle s'enchaîne vraiment en mode saucisson. C'est-à-dire, euh, bah, j'ai une cinquième de dominante, une septième de dominante, pardon. Enfin, un accord de dominante, en tout cas, je ne sais pas si c'est une septième. Non, là, c'est pas une septième, mais peu importe. Euh, j'ai un accord de dominante et j'entends sur l'accord de tonique, posé bien sagement, l'un après l'autre. L'idée, c'est de fondre un peu la chose. Alors, comme on est au début, on ne va pas forcément faire quelque chose de très compliqué. Euh... Là, tu vois, euh, le violoncelle est sur la dominante, enfin non, sur la quinte de la dominante, et le violoncelle, le la contrebasse est sur le, la racine, la tonique de la dominante, donc euh, le cinquième degré du coup de de la, donc, donc un mi, euh, et les deux se rejoignent sur un la. Euh, là, j'ai un nouveau un si qui tombe sur un do, euh, mi. Do dièse et sol dièse, pardon. Euh, donc tout ça c'est intéressant. Ce que je peux constater c'est que euh, bah, typiquement tout à l'heure je parlais de septième, j'en ai pas mis ici. Euh, la septième donc je pourrais la rajouter. Euh, normalement elle se résout, il me semble en descendant. Donc il faudrait aller sur. Euh, donc la septième c'est un arrêt hein, du coup. Donc il faudrait que ça arrive sur le dos. Donc ça pourrait par exemple être ici sur le deuxième violon. J'ai le choix hein, entre le violon et l'alto. Euh, l'alto, il fait déjà un grand intervalle. Je vais peut-être pas forcément trop le secouer. Et j'aime autant que la septième soit dans les voix aiguës. Donc tout ça pris en considération. Je, vais pense, je pense que je vais la mettre ici. Voilà. Bon, tu vois, là, on est au début, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Juste, il fallait euh, ben, faire un petit nœud entre les, entre les deux phrases. Et cette septième le fait d'une manière toute douce. Voilà. Donc, continuons. Ces deux blanches là je les laisse, elles font partie du motif. Ça c'est pas du ceci Ce Donc là on est à la fin de la deuxième phrase, là on peut garder la conclusion. Pour le moment. On est en mode exposition. Donc là c'est la reprise. 50, et eh ben, on s'aperçoit qu'il y a exactement le même phénomène, alors on va dire même cause, même conséquence mais comme c'est déjà une reprise, il faut quelque chose un petit peu différent du coup, bah je me dis que peut-être je vais quand même la doubler la 7 en profitant des altis qui la posent aussi on va voir ce que ça donne, hein. j'aime pas trop doubler la 7 e mais tu vois, ça marche pas. Ce que je peux faire, par contre, c'est lui faire un saut d'octave. Et il faut constater aussi qu'on a également les bois, et c'est pour ça qu'on n'entend peut-être pas trop ce qui se passe à l'alto, c'est qu'on a les bois qui eux aussi, euh, eux aussi interviennent et on a les clarinettes qui enfin les clarinettes et les hautbois qui sont les deux arrivent sur un dos les clarinettes par un mouvement ascendant et les hautbois aussi <rire> je pense que je vais modifier la partie de hautbois plutôt S'aperçoit typiquement que bah, ça marche pas. Je vais utiliser son deuxième rythme, du coup. Suis-on hein, fait une, une espèce d'émiole là. Sauf que là, du coup, j'ai envie de la résoudre en montant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Si, ça marche. Alors, après, du coup, donc les deux accords du début de thème sont des accords plaqués. Mais, vu le mouvement, on peut pas... Là, c'est comme si je donnais un coup de frein brutal. On a un joli... Et puis, du coup... Ça s'arrête. C'est dommage. Je vais introduire peut-être une note étrangère ici. Ta -da -da. Par souci de répétition un peu démotif. Et du coup, la prosodie la serait plutôt comme ça. Voilà. Tu vois Des fois, il ne suffit de pas grand-chose d'avoir conscience des thèmes que tu utilises. Tu vois, à chaque fois, ici, le thème, il est double. C'est du 3 sur 2. Et par contre, euh, j'avais tort tout à l'heure. Euh, la prose dit il faut garder celle bah, des thèmes qui sont proposés. Voilà, ça, ça fonctionne. Continuons. Alors, 63, ici on a une cadensivité. Hein, on a déjà vu euh, ce que c'était que cette bête là, c'est un accord de 6 degré qui remplace le premier, qui donne une impression d'inachevé. De... Donc c'est intéressant, mais là c'est carrément inachevé dans le sens où, ben punaise, on pose la note quoi, blam, je te dis que là c'est pas fini. J'ai envie, d'une part, j'ai envie de, de rallonger le truc, et d'autre part, j'ai pas envie, dans le sens où on est encore au début du morceau, ils font garder un peu sous la pédale. Euh, c'est le premier thème, et c'est la première cadence inachevée qu'on trouve. J'ai envie de la laisser telle qu'elle, du coup. Je pense que je vais la laisser telle qu'elle. Je referme parce qu'en fait j'ai pris des notes en bas, j'ai mis en couleur les cellules qui m'intéressent donc ça, l'entrée du piano change pas. Je parlerai toujours pas de cette idée de triolet, ce sera pour plus tard pour les Par contre, ici voilà, alors cette phrase là, antécédent. Donc on a la même idée là au milieu au milieu c'est que il bah, y a un saucisson là. Je te montre bien qu'il y a deux phrases des trucs. Par contre, faut que je revoie là parce que sinon je sais plus où j'en suis. Voilà, 3. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais bêtement l'Octavier. Si je me trompe de touche, ça fait juste bizarre. Oui, ça me bien, je n'étais pas assez bas. la dynamique en fait alors tu vois ben là ça marche pas ça donc en fait ça ne marche pas du tout ok Ok, ben Donc du coup, on va rester à droite sur ce qu'on avait euh, en proposition initiale. Juste la main gauche permet de garder un tout petit peu la, la dynamique. Ok, ça suffit. Et fin du conséquent, là pour l'instant je garde juste ça. Tu vois, il y a cette petite proposition au violon qui fait déjà cet office-là. Mais quand même, on va euh, refaire ça à la basse également. Parce que c'était une petite proposition qui marchait plutôt bien. Euh, voilà, ça je garde. Est-ce qu'il faut autre chose Peut-être quelque chose de similaire au, au vent Le basson c'est dangereux. Le basson a une tendance à être un petit peu moqueur, faut pas trop abuser. Si je fais ça, j'ai peur que ça fasse vraiment quelque chose de. de saugrenu en fait. Mmh. Si ça marche, mais enfin. Oui mais non. Je <rire> pas. Je suis pas fan. Bon, euh, du coup, cette phrase-là, euh, ouais, c'est le problème que j'ai depuis le début. Hein, euh, depuis le début, hein, c'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est que ce thème-là, il est tellement intègre qu'il est difficile à, à manipuler. Du coup, j'ose pas trop, j'ai peur de le casser. <rire> Et revenez à notre cadence évitée. Là, c'est la deuxième. Et donc, euh, on va peut-être pas faire le même traitement que sur le premier thème. Euh, sur le premier thème, on l'avait du coup laissé tel quel. Hein. C'était première cadence évitée qui est un petit peu, hein, quelque part, un hein, leitmotiv dans ce... Dans, dans ce mouvement. Il y en a quasiment tous les thèmes des, des cadences Donc, bon, pourquoi pas Mais euh, il faut quand même trouver des choses pour innover à chaque fois. Euh, donc... Donc je peux pas juste le plaquer. Alors, on est toujours en La mineur, la cadence évitée. Il s'agit donc d'un accord de Fa, et euh, je l'ai en deuxième retournement au piano. Mais bon, il y a la contrebasse qui, qui permet de garder un Fa quand même à la fondamentale. Mais du coup, je vais quand même faire quelque chose au piano. Un peu la même idée, en fait. Alors, du coup, euh, j'ai presque envie de faire une petite réponse. Et du coup, faire une césure ici que ça marche ça Ok, donc derrière j'ai un accord de troisième degré. Hein, le Do. Ce qui, euh... Alors c'est un peu quelque part presque la signature de Rex Potas, dans le sens où j'utilise assez facilement les, les accords de troisième degré, qui est quelque chose qui n'est pas pas utilisé forcément beaucoup en... en musique classique. Mais par contre ce que j'ai pas du tout travaillé, c'est comment j'intègre ça dans des harmonies. Donc j'essaye des trucs. Pour l'instant je suis en mode j'essaye. Ouais, donc euh, on est bien d'accord qu'on est en Do, il ne peut pas y avoir un seul dièse. Non, ça ne marche pas. Parce que mon idée, c'est de répondre, enfin, euh, que ce retour du thème soit une réponse à ce que propose la base. Donc c'est une montée conjointe. Mmh. intéressant qu'il y a un Fa. Donc il y a un changement d'harmonie là, oui effectivement il y a un changement d'harmonie là. Do. On est toujours en Do et en passant. Fa. On passe en Fa. Ok. Ce que j'ai envie de faire c'est de changer cette mesure là. Toujours en dos. choses qui marchent pas hein. c'est on essaye des trucs mais ça marche pas toujours hein. bon ça marche pas ok bon donc on garde le truc initial qu'est ce que je fais de cette partie là je vais la garder pour l'instant c'est pas l'idée du siècle Clairement. mais on va voir ce que ça donne ça me permet peut-être de conserver un petit élan j'ai marqué une mesure à revoir. Voilà. Euh, alors, ici on a un antécédent et un conséquent qui sont de plus eux-mêmes construits d'un antécédent et d'un conséquent. Hein, tu vois, c'est ce que j'appelais dans un autre épisode une césure à la mystiche. Donc ça c'est l'antécédent. Et ça, jusque là-bas pas si loin, là, c'est le conséquent, euh, mais effectivement, au milieu, on a quelque chose. Euh... D'autant plus que ça, euh, c'est ce que j'ai écrit au tout début, mais ça fait un moment que ça m'intrigue. Déjà, cette tenue sur le ré n'a pas grand sens, dans le sens où c'est euh, une note tenue au piano qui commence drôlement à s'effacer et qui, en plus, n'est pas dans l'harmonie de l'accord suivant. <rire> Presque, j'ai envie de la changer pour un do, mais pas juste la changer pour un do. une petite anticipation. Est-ce que ça, ça donne quelque chose d'intéressant Ça me donne en plus quelque chose que j'avais n'avais pas prévu. Ça me redonne un élan, ce dos-là, à anticiper, pour remonter sur le sol. Donc, intéressant Donc, là, c'est la fin de la phrase. Euh, c'est la fin de la phrase de l'antécédent, donc on est en fait au milieu du motif. Et là, j'ai des blanches pointées, toutes bêtes, euh, qui te saucissonnent encore le truc. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la main gauche euh, est très dansante, elle est valsante, en fait. Donc, on va lui mettre trois temps. Donc on conserve sa dynamique. On est sur quoi comme accord On est en Do majeur, on est sur un accord de SOL. Et ce qui serait intéressant c'est que ce soit un SOL 7. Euh, main gauche je vais la laisser telle quelle. Je vais juste faire une montée. Euh... Ta ta. Ta Hop là. Pardon. Ici je veux un seul, Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre proposition initiale pour garder une harmonique une harmonie et ça va pas du tout parce que du coup ça appuie la septième qui dit attention on revient sur la tonique et le mi à la base c'est pas du tout agréable c'est trop riche comme accord disons que ça pourrait être bien si là je gardais cette richesse là parce que là du coup je me retrouve avec quelque chose qui correspond pas ok bon donc ça fonctionne pas ok euh, je vais essayer quand même de proposer ça marche pas, donc du coup je suis obligé de garder cette césure je vais me prendre les pieds dans mon casque, quoi. ça va pas bien finir cette affaire <rire> non mais oui. j'ai un nouveau Une nouvelle chaise je sais pas si ça faut que je m'y habitue euh... bref donc du coup j'ai l'impression que pour cette fois-ci et vu que c'est la première exposition de ce thème là je vais garder cette césure. Euh, par contre, ici, euh... tant qu'à faire, un... je vais déjà anticiper un petit peu de la suite. J'essaie des trucs d'un point de vue rythmique pour voir si on peut agrémenter les choses ou si c'est trop compliqué. Ouais, ça, ça marche. Donc si je reprends tout le thème, et puis on va avancer. c'est que j'avais pas fait gaffe à ça en fait on est en en 3 temps 3 4 donc il n'y a pas de raison c'est pas des noirs pointés contrairement au 6-8 Ouais, c'est ça, il y avait une... Reprenons juste le conséquent. Pardon, je suis reparti trop tôt c'est pas grave. Non, j'ai rien dit. Ok, euh, donc là, on, on est à la fin du thème c'est avant l'introduction de nouveautés. Donc là, il y a des solides qui vont arriver. C'est ce qu'on avait vu dans un épisode antérieur. Euh, là, c'est la fin du thème de, du, de la première exposition du thème. Donc ça, pareil, je vais la laisser telle qu'elle. Euh, ce que je vais changer... Déjà, je vais reprendre ça. Deux expositions qui, est, qui me semble plutôt bien bien bien revues. Euh, à ah. sauf que là il y a du changement. Ok, il y a d'autres changements, bah écoute, on... ok, laissons-nous euh... laissons-nous faire. <rire> Ou alors j'étais pas assez loin. Oui, c'est ça, j'étais pas assez loin. Ok. Donc reprenons au début de la reprise du thème. Alors, cette mesure 138, je l'avais notée comme potentiellement ayant besoin d'être agrémentée. Mais ici, on a deux solos, dont le départ de la clarinette, ce qui justement donne un élan. Hein. C'est un peu pour ça que je l'avais écrit, si tu te souviens, dans, dans l'épisode qui correspond. Euh, donc, à mon sens, il n'y a pas besoin de plus. Alors, ici, il y a trois mesures qui sont en rouge, donc déjà la 149, donc ça, c'est la cadence évité. Mais il y a l'entrée des cordes là-dessus, euh, il y a du mouvement, pas besoin d'en faire plus. Par contre. Par contre, ici. Euh, donc ce que j'avais introduit euh, en disant que c'était une marche, c'est pas vrai, hein, c'est juste un gros bourrin qui descend d'un demi-ton pour dire ok on est de septième. J'ai envie de dire quelque part c'est un peu court jeune homme. J'ai envie de rajouter le fa... Un accord de Fa au milieu, là, euh, qui est la dominante de la dominante, hein. c'est-à-dire, là j'ai un Si, donc l'idée c'est d'avoir avant sa dominante qui serait donc un Fa, et pour aller de Do à Fa, ça se fait plutôt pas trop mal, ça devrait faire sans trop de douleur. T'es où là Oh, pardon. Donc je reviens ici. <rire> euh, alors, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement doubler cette mesure. 40 à 35 entre les deux, on va mettre un petit 37. Voilà. Voilà. Euh... Voilà. Désolé, l'écran bouge beaucoup, mais c'est parce que j'ai un peu de mal à circuler sur les mesures. Là. Donc ici, il faut un accord de Fa. Euh, bah du coup, oui. je vais le mettre au deuxième renversement. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est qu'ici j'avais une descente conjointe. Donc euh, du coup, euh, on va essayer de la conserver. une faute hein. c'est fa dièse la dominante de dominante c'est à dire la dominante de si c'est fa dièse mais elle me plaît pas cette dominante c'est ce fa dièse parce que là par contre pour aller de do à fa dièse c'est coton euh, donc du coup je vais quand même rester en fa fin naturel j'ai voir où me mène cette idée on va voir On est en pizza ici Ah non, parce qu'il était déjà parti sur la suite. <rire> Le basson, donc sur un fa. Lui, naturellement, il va trouver un la. Ça marche, ça marche parce que on a des montées chromatiques un petit peu, tu vois. On passe de fa à fa dièse la plupart du temps. Là, euh, ici pareil, on a des choses un petit peu intéressantes. Ici aussi, donc ça fonctionne. Alors du coup, il me faut un petit peu plus de mouvement peut-être, euh, ne serait-ce que là. Là, on est sur un accord de Do. sur un accord de Fa. Euh, ah. euh, fa. Pourquoi il ah ouais. Et là, je peux presque même... Enfin, pas presque, je peux. Hein garder cette, cette rythmique là, euh, et là on est en Si, Ré, Fa dièse là, le résoudre. Parce que déjà enfin, je vais le mettre là et surtout il faudrait ça, enfin, avec la bonne durée bien entendu. Ou alors je le résous pas, ce qui donne une discontinuité, c'est aussi une solution. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, ça me chiffonnait, parce que le Ré, il est aussi dièse. Voilà. Là, on est d'accord. C'est pas gênant qu'il ne soit pas résolu, ça fonctionne. Bon, ok. Eh ben, continuons, du coup, je vais juste reprendre un tout petit peu plus tôt pour euh... On va reprendre ici. Pour enchaîner. Pas encore tout à fait satisfait, bon, je travaille les transitions, bon ça, ça fonctionne, et là c'est ce que j'ai fait en off, là. donc tu vois, là il y a déjà pas besoin de transition parce que la phrase s'enchaîne. Et troisième reprise, un peu plus rapide, donc ça aussi je vais te montrer, un hein, peu ce que j'ai fait là-dessus. Bon, j'ai marqué cette cadence euh, euh, évitée ici, mais je crois que je vais la laisser telle qu'elle, parce que là, du coup, c'est un effet de style. Ça permet de mettre en valeur la fin du trio, euh, qui est donc euh, une énième reprise de la fin du thème. Hein, pour le coup, euh, celui-là est usé et abusé et donc, plus lent. Et le piano. Voilà donc ça c'est la fin du trio. Euh, et donc après on a la reprise du menuet. Euh, donc on va y aller. J'avance un petit peu. Et ce que tu vas voir c'est que dans cette reprise, euh, donc on reprend le premier thème et le second sans reprise. Enfin je veux dire on les fait pas deux fois, on les fait qu'une fois chacun. Euh, quand je dis reprise, c'est réexposition en fait. Euh, donc on propose une fois chacun des deux thèmes euh, comme le premier euh, dans le menu initial était sans piano et que là c'est la fin, il faut que la fin soit un peu plus endiablée je rajoute le piano et tu vas voir que je l'ai rendu plutôt vivant donc je laisse déjà l'instrumentation initiale donc euh, corde et bois initiale de la, ouais, en fait de la deuxième reprise réexposition du thème. je prends corps de sol et le piano arrive pour les autres instruments j'ai rien changé Voilà. Bon, je break pour le moment, euh, donc t'as vu, euh, là déjà l'enchaînement des deux thèmes se fait direct, il n'y a pas de pause. Donc ça c'est un peu le but aussi, c'est de, contrairement aux parties précédentes où on pose les choses tranquillement, même si je fais des transitions un, un petit peu plus élaborées là, avec ce qu'on vient de faire là, euh, là c'est pire que ça, c'est que là les thèmes s'enchaînent sans s'arrêter, la fin d'un thème c'est le début de l'autre. Donc ça rend quelque chose d'un peu plus haletant, et comme le piano euh, est beaucoup plus vivace, euh, ça donne quelque chose de beaucoup plus riche. Euh, alors, j'ai juste quelque chose. Donc tu vois, là, il est en double croche à la main droite, et on repasse en simple croche. Ce qui fait qu'on perd un petit peu quand même de rythmique. Euh, j'ai presque envie de passer en double croche tous ces trucs-là. Sauf que du coup, il va falloir en rajouter, évidemment. Euh... Je peux faire des notes étrangères. L'idée c'était ça. Euh, et puis donc, il est important aussi que le pianiste puisse avoir des repères dans ses doigts. Donc l'intérêt, c'est si je lui propose... Un motif similaire, c'est plus facile. Donc, ça, ça marche pas. On est encore en là. Là, on est en Ré, donc il me faut des notes étrangères hein, sur les notes euh, en dehors des notes importantes qui pour le moment sont les croches. Euh, donc sur les deuxièmes double croches, à chaque fois on peut mettre des choses un peu différentes. la même idée ici. Euh... pianiste dites moi surtout dites moi si c'est trop rapide si c'est pas jouable si c'est pas beau <rire> mais là elle écoute comme ça ça me plaît bien <rire> euh, là on va calmer un tout petit peu le jeu dans le sens où on va faire croche double euh... pas pourquoi il voulait pas euh, donc c'est la moins et puis donc du coup voilà euh, ça j'hésite euh, pardon ça cette montée là, qui est une montée en mi majeur. Euh... Déjà, est-ce que c'est pas trop rapide Ensuite je l'aurais bien doublé mais j'imagine que là euh, on se fait des nœuds dans les doigts. <rire> mais si c'est possible dites le moi, hein, ça me plairait. Hein. Mais j'y crois pas, euh, je vais être obligé de laisser ça comme ça. Euh... Par contre... un tout petit décrescendo à la fin. Euh, là, pour moi, il est même encore pas assez marqué. Et cette note-là, il faut qu'elle soit là aussi. Voilà. Euh Alors, on sort d'une partie terriblement endiablée. Et là, on reprend le rythme pépère du deuxième thème. Tam, C'est dommage. Je pense que c'est vraiment dommage euh, qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Euh, encore une fois, l'idée, c'est de rajouter des notes. Euh... Mais alors attention, parce que des fois, j'ai tendance à faire des choses type euh, saut d'octave. À ce rythme-là, c'est juste impossible. Euh, on a une pédale qui nous aide aussi. On est en mode pédale, ce hein, euh, stain là sur la fin. Ce que je peux faire, c'est euh, rajouter des tierces. Pourquoi tu es en dessous ah, Parce que j'ai oublié de te dire qu'il faut aller vers le haut. Voilà. ça, tu vois, c'était le risque. Je vais essayer de prendre des tiers descendantes, du coup. Euh, alors, c'est que là j'étais embêté parce que j'avais là là, ça me plaisait pas. Ami pianiste, par pitié, dites-moi si c'est jouable. « J'ai peur de vous faire faire des nœuds aux doigts. <rire> » tu vois ça c'est embêtant bon faudra pas en abuser euh... l'ampleur, l'amplitude je veux une main gauche qui sonne tellement grave que la quinte elle passe pas du tout. J'insiste sur la main gauche. Hein. Je veux de la basse. Quelque chose de percussif. C'est assez incisif. Donc voilà, là j'ai ce que je veux. On verra après au niveau des nuances. Hein, mais euh, moi l'idée c'est que là ça doit péter quoi. Euh, bon, ben on va reprendre la main droite. On va faire la même, la même chose ici. J'ose pas le faire ici parce que là c'est le pouce qui va travailler et là si j'y commence à lui faire faire des doubles croches en tierce, je suis pas pianiste hein, donc par pitié hein, dites-moi si je dis n'importe quoi hein. mais je crois pas. S'il <rire> te plaît. pas fa naturel ou… J'en ai aucune idée… Ouais, fa dièse, parce que là ça m'évite un, un saut trop important parce que je veux que ça reste conjoint. <t 'en> Et après, on va calmer. Après, on va se calmer parce que euh, parce qu'il faut qu'on arrive à la fin doucement. Alors là on a des octaves, on peut jouer une pédale de La, parce que c'est ce qu'on a au deuxième violon, et comme ça parce qu'il ne faut pas en abuser non plus, <rire> le Mi est au violon au premier long. Ici. Alors, euh, reste en bas, s'il te plaît, toujours, reste en bas, Décidément. Voilà, et encore une fois, je commence à enlever des notes tranquillement, mais on garde un peu cette basse là. Là, je vais juste me contenter de, de rajouter l'octave. Et là, on s'achemine tranquillement vers la fin. Voilà. Et donc, il restait cette mesure. Que je ne changerai pas. C'est une fausse fin. C'est-à-dire que le morceau est terminé, mais le piano rajoute un tout petit bout derrière, qui est la coda. Qui est juste la reprise de la fin du deuxième thème. Dans sa couleur originale, à peine plus lente. Voilà. Eh bien écoute, on a fait un bon tour du morceau. Ça en fait déjà plus d'une heure que je tourne. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Les nuances, bah, du coup, bah, ce sera au prochain épisode. Et ce que je pense que je ferai au prochain épisode, bah, on s'attaquera aux nuances et on terminera par une, une écoute complète du morceau. Ça te convient euh, bah, Dans ce cas-là, on se voit la prochaine fois. Salut salut À bientôt